Je me présente tout d'abord, je m'appelle Kofana Ouetian ibrahim Je suis ferronnier, je fais la soudure, la construction métallique, le fer forgé et je suis artiste. Je travaille l'art du métal. J'ai créé l'idée à moi-même. Je me suis dit, tu vois, les bouts de morceaux de fer jetés, on peut les utiliser. Pour, pour créer quelques statuettes un jour j'ai pris un bougie j'ai coupé les morceaux de fer j'ai essayé de faire les pieds et petit à petit tac j'ai trouvé un petit statuette et c'est démarré exemple et là c'est un aller davidson j'ai envoyé quatre en Amérique <rire> Ouais, là, je peux dire, c'est la récupération totale. Là, c'est un crocodile à partir des chaînes de moto récupérées. J'ai commencé la soudure en 92, quand j'étais au CP2, avec le papa paix à son âme aujourd'hui. Le papa n'est plus. J'ai quitté les bancs pour pouvoir tenir l'atelier. Et ça n'a pas été facile pour moi, parce que c'était le début. Et mon papa aussi, c'était un grand patron. En 2006, j'ai fait une exposition avec la campagne Opus Française. Et dès là, je me suis dit, bon, au lieu de garder ton savoir, est-ce que pas le transmettre à certains d'autres Parce que, en Afrique ici, il y a des enfants aussi qui ne sont pas allés à l'école, qui sont des orphelins. Donc j'ai commencé à former les enfants aussi. Parce que moi, mon savoir n'est pas caché. Ouais. <rire>